Alors, bonsoir tout le monde, vous écoutez l'émission 11 du Wrestle Rock Podcast. Mon nom est Jonathan Drapeau, je suis avec mon euh, ami d'enfance, mon imminent collègue, Benoît. Comment ça va mon ben? Ça va bien, toi? Hey, ça roule, ça roule, ça va bien, ça va bien, content... Euh de rejoindre nos fans et euh, de faire cette émission euh, magnifique avec toi, une fois de plus. ouais puis en passant, j'espère que ça va bien à la maison. Puis euh, j'en profite pour remercier euh, tous les gens qui sont abonnés sur notre chaîne YouTube. Il y a eu quoi, 200 abonnements en moins d'une semaine? Oui, oui, c'est c'est malade mental ce qui se passe en ce moment. Euh, je crois que euh, ça a explosé. C'est comme, euh, euh, comme du popcorn. Comme donc, du popcorn. <rire> <rire> on est bien content de ça, puis... Euh... Euh, rentrons vivement dans le sujet puisque, euh, Ben, tu sais, au mois de septembre, il s'est passé vraiment beaucoup de choses euh, dans le milieu de la lutte. Ah, quand même, euh, on est à peu près 4-5 jours à parler. Yes, yes, yes. Alors, euh, commençons tout de suite vivement dans le sujet. Donc, euh, euh, est-ce que tu savais que le médaillé d'or euh, des Jeux olympiques de Tokyo, euh, Gabriel euh, Stevenson, a signé un contrat avec la WWE le 9 septembre dernier? Et puis, euh, en fait, il, il, il sera en train de terminer euh, ses études, puis euh, après ça, il va être à temps plein avec la WWE, j'imagine qu'il va commencer à m'extirer. Oui, ça c'est bien entendu. Ça va être un espèce de... quoi, un mélange peut-être de, mettons, Brock Lesnar et Kurt Angle, si on veut, en frais de lutte olympique, j'entends? Oui, oui, oui. Ben, pas en frais de shape, mais en fait de lutte olympique. Yes, ça, yes, oui. yes. Euh... Il aime mieux finir ses études avant de commencer à regarder Luther. top, c'est normal aussi. Ben oui, ben oui. Il est sur la route et vos études, ça marche pas. En parlant de, de, de Luther, écoute, euh, je ne sais pas si tu as écouté euh, l'émission euh, Dark Side of the Ring, oh oui, je écouté. Euh, qui euh, est présentée euh, de façon régulière ouais, vice. Euh, sur Vice, et puis euh, il parle de des scandales qui se sont passés euh, il y a quelques années, et puis euh, récemment, euh, nous allons parler en fait de la controverse concernant le, le, le double euh, médaillé <rire> Le Hall of Famer de la WWE et euh, 16 fois champion du monde Ric Flair, est-ce que tu vas en parler un peu? Oui bien entendu, euh, ben, en effet euh, c'est durant l'épisode 8 de la troisième saison de la série Dark Side of the Ring Comme June en a parlé, qui fut diffusée le 16 septembre dernier Cette controverse est en rapport avec un vol d'avion avec des lutteurs de la WWE ayant mal tourné en mai 2002 intitulé The Plain Ride from Hell. Euh, L'incident en question a fait perdre un contrat publicitaire, du moins temporairement, à Ric Flair. Ouais, certaines sources ont rapporté que la, la campagne, la compagnie de CarShield ne mettra plus en vedette Flair dans ses annonces pour une période indéterminée. Yes, un porte-parole de l'agence de intermédiaire affirme que le dossier n'est pas pris à la légère. En fait, là, ce qui se serait passé, c'est que euh, L'équipe de la WWE, euh, à une certaine époque, euh, en mai 2002, c'est ça? Ouais, il revenait de. Il revenait d'un de, de en en dans Tendu Rections, c'était Tendu um... direction. Ouais, je pense que c'est ça. En Angleterre. Et, euh, ils ont été euh, bloqués dans l'avion avant de partir pendant, je crois, c'était 17 heures, ça se peut tu Ouais, une affaire d'envoi. affaire du de genre. Un de météo. Ouais, c'est ça, je n'ai pas l'information. C'est un affaire d'envoi. Mais même. je crois que c'est 17 heures. Euh, on fera un erratum si on se trompe. Ouais, bien sûr. Et puis, euh, les gens ont commencé, euh, les, les, les, les lutteurs euh, personnels direction de la WWE ont décidé de commencer à consommer euh, en attendant. Tu sais, prendre une coupe de bière, euh, un peu de fort, nanana. Mais on se souviendra qu'à à, à cette époque-là, il y avait... Euh, mais je crois pas que ce soit en 2002. Ah oui, c'était en 2002 que... Razor Ramon n'était pas dans l'avion en 2002. Non, je pense que Scott Hall, euh, il venait de quitter, puis Scott Hall, je pense. Mais pourquoi qu'il parle de Scott Hall dans l'édition dans, dans Non, ben, je pense qu'il qu y avait des problèmes de boisson, puis il a été congédié. Ça, au pire, on fera un erratum, même à ce ouais, c'est ça. c'est ça. ça. Mais bref, euh, le party a pogné, euh, mais un peu trop... Puis là, les gens étaient sur plusieurs types de substances. Euh, ils ont mélangé énormément. Euh, il y a eu beaucoup d'anecdotes qui se sont passées, dont euh, x Pac, euh, alias euh, One-Two-Three-Kid, qui aurait coupé les cheveux à... Euh, Michael Ace, Michael A. Il a coupé sa couette, genre. C'est ça. Il y a Kurt Henning qui aurait mis de la brouille à barbe sur sa tête à Brock Lesnar. Puis là, le Brock Lesnar l'a mal pris. Il se serait battu. Se serait battu, puis, Elling, il en concrédit. plein vol, là. T'sais, il était comme à 35 000 pieds d'altitude. Puis... Euh, Kurt Henning et, euh, voyons, Brock, Brock Lesnar se seraient euh, battu ben, ben battus l'un contre l'autre. Et euh, je crois que Brock Lesnar aurait euh, poussé Kurt, euh, Kurt Henning dans la porte d'éjection, euh, la, la, la porte d'urgence. Oh, ouais. Et puis, euh, ça aurait pu vraiment être... être Terrible là. Il aurait pu être complètement injecté à 35 000 pieds d'altitude, Ça aurait pu être très dangereux. Et puis, euh, le personnel de l'avion, en tant que tel, était euh, sous le choc. Euh, D'ailleurs, est-ce que euh, tu n'aurais pas une petite anecdote à nous conter à propos de d'un des membres d'une des membres du personnel avec euh, qui euh, Ric Flair aurait pu euh, avoir... Euh... Tu veux parler de la petite faiblesse de Ric Flair? Yes. OK. Euh... C'est beau. Dans cet épisode, on fait allusion au comportement déplacé qu'aurait eu le Nature Boy à l'endroit d'une hôtesse de l'air dont je tais le nom. Il aurait montré son bas-ventre étant nu sous l'un de ses peignoirs Nature Boy, en plus de lui avoir fait des avances indécentes. L'affaire a été portée en justice et Flair a toujours nié avoir agi de la sorte. La WWE a même retiré l'image de Ric Flair ainsi que son woo dans son intro de diffusion d'un show. Oui, à tous les débuts de shows. Ouais, il Live Then, oh, oh, tu as le droit des papiers la tombe de meuse. C'est Austin. c'est ça. Sûr, ouais. Ayant soi-disant banalisé le comportement de Ric Flair durant l'émission, Tommy Dreamer a été suspendu d'Impact Wrestling pour une période indéterminée. Dreamer s'est par la suite excusé auprès de ses, des gens qui, qui l'auraient choqué. Là. Bref, euh, en gros, euh, Ric Flair se serait sorti à la graine de la fille euh, dans, dans la viande. Puis... Euh, à qui tu peux le comparer, Nature Bird? Ah, je sais pas, moi, euh, Guy Cloutier. Oh, euh, c'est rough un ouais. peu, hein. Mais bref. Euh, La c'est majeur majeur. Ouais, alors je le sais, mais tu sais, euh, bref, euh, ça m'a fait penser à ça un peu. Bref. Euh... Moi, ce que, ce que je te disais l'autre fois, tu t'en rappelles, on avait parlé en écoutant les shows, un donné, que, à force d'avoir des anecdotes de même dans Dark Side of the Ring, il y en a qui vont avoir des réponses à donner tantôt. Puis Gary Flair là, commence à en avoir des réponses à donner. On n'a pas entendu parler de Ric Flair qui était comme dans un dans hop là. Je ne sais pas si vous vous souvenez chers auditeurs, mais lors de nos derniers podcasts, on avait parlé de Ric Flair qui avait été accompagné. À la Triple P, voyons comment il s'appelle son beau-frère LDO. Dio, Andrade, son beau-fils, Andrade. Après ça, il y a eu son sa apparition au show. De la NWA pour le, le 73e anniversaire, je crois, de la NWA. Oh, pas à Exactement. Puis euh, maintenant, ben ça l'a sorti, donc euh, j'imagine que Eric euh, Flair en ce moment est dans de beaux draps. Alors changeons de sujet, oui. euh, parce que c'est assez un sujet controversé. J'espère qu'on vous a pas trop choqué. Euh, nous allons parler maintenant de Kate Lee, qui aurait modifié son nom de lutteur là, de Dark Match avant le Raw du 20 septembre dernier. En effet, il a été présenté en tant que Kate Bearcat Lee. Ben, C'est son nom actuel, là. il s'appelle maintenant be uh, Bear... Bearcat. Bearcat. Bearcat. Bearcat. Bearcat. Pas trop vrai? de bête, mais Bearcat. <rire> <rire> Bref, euh, il est rendu à Raw, puis on parlera du draft tantôt. Euh, C'est assez, euh, assez intense. Puis, euh, lors d'un récent interview, euh, Becky Lynch a répondu à qu'est-ce qui était le plus important dans la lutte. Lynch a, a déclaré que pour elle, la connexion avec les spectateurs lors d'un événement ainsi que l'histoire racontée sont euh, les éléments les plus importants que les prises exécutées dans un combat. Ben c'est sûr que, tu sais, euh, s'il n'y avait pas... Ben, tu on a pu le voir dans, les, euh, dernières, euh, euh, dans la dernière année avec la pandémie. Euh, c'est sûr que les storylines n'étaient pas nécessairement mis de l'avant euh, beaucoup, puisque, ben tu on s'entend que quand il n'y a pas de foule, ben les gens ne peuvent pas vraiment réagir à ce qui va se produire, tu ah, C'est un, prend... un peu difficile. Factique. faut travailler ta foule, c'est ah, sûr? Ah, ben, oui, c'est... Les lutteurs, il faut pas le du nuite, avoir là. la foule pour orchestrer toute la, bien toute la, la magie des, des, des Quand pompes, la foule en hein. parcours, ça met moins dedans. C'est ça, exactement. Hey, euh, en passant, Wrestle Rock Podcast tient à féliciter Rhonda Rousey, car elle et son mari Travis Brown sont devenus les parents de la petite, et je vais vous lire le nom, c'est assez dur à retenir, Lakia Makalapua Kalalan Nipo Brown, le 27 septembre dernier, que j'espère qu'elle ne signera pas de chèque de sitôt. On n'aura ah, a... pas besoin de signer tout jecquel. Ces vieux jours sont déjà, euh, sont déjà payés. J'imagine. Elle peut euh, passer le reste de sa vie les bras croisés, puis l'argent enlevé. Oh, Sauf son feu, <rire> ouais. Tu voulais parler du Royal Rumble, il y a de quoi d'intéressant, tu dis Oui, euh, le Royal Rumble 2022 sera diffusé le samedi 29 janvier au euh, Dome at America's Center à Saint Louis, au Missouri. Donc, euh, ben, c'est exceptionnel hâte de voir, euh, Oui, c'est exceptionnel. Puis... Pour maman, le c'est le dimanche. Oui, effectivement, cette année, c'est un, un samedi. Mais j'ai très hâte qu'il y ait un, un gros événement euh, dans euh, le Canada. Là. Récemment, ils ont annoncé que le euh, 30 décembre prochain, il y aurait le premier show. Euh, en terrain canadien depuis déjà... Euh, 30 le ou 20 décembre? C'est le 30 décembre. 30 décembre, OK. Le 30 décembre, ça serait à Montréal, à, à la Place Belle, et puis... Centre les... Belle? Non, pour Centre Belle, à la Place, la Belle, Place à, Belle, à Laval. La Place Belle à Laval. Oui, c'est ça. À Laval. <rire> à Laval, elle vient d'Anjou. C'est ça, exactement. exactement. Nous allons parler d'Alexa Bliss. On va aller oh, oh, oh. <rire> J'espère qu'on ne comprend pas le français, là. Non. Non, sérieusement pour vous dire qu'elle sera hors de l'action pour une durée indéterminée car elle doit subir une opération au niveau des sinus. Je pense qu'elle l'a. Elle su le elle, elle elle elle subi l'opération. <rire> elle a subi ça. Elle, elle a subi l'opération. <rire> Elle a subi l'opération, puis elle uh, est uh, uh, okay. out of game. C'est vraiment euh, un, une opération au sinus. Au sinus, bah ben ouais. Ok, ok. C'est pas. Euh, T'enlèves le SI, <rire> puis tu rajoutes un O. <rire> <rire> Bref, euh, j'espère que, que euh, Lexi Kaufman, de son draft, oh, oui. euh, se porte bien, puis euh, qu'elle que, qu soit euh, prochainement euh, dans le feu de l'action. Je sais qu'elle fait partie de l'équipe euh, avec le draft. Elle est rendue à SmackDown. J'aurais aimé ça qu'elle soit à Raw. On aurait pu l'avoir euh, ici à Montréal, mais ça ne sera pas le cas malheureusement. J'espère qu'il n'y aura pas un SmackDown, c'est Sinus. Point en face, c'est le bleu. Non, non. non c'est une joke. Avec le 30e anniversaire de Summerslam 92 qui avait lieu à... Wembley en Angleterre, mesdames et messieurs! Il y a des rumeurs que celui de 2022 se fasse également dans le même pays. Ceux et celles qui s'en rappellent, ils n'ont sûrement pas oublié le Main Event mémorable impliquant Brett de Hitman Hart face à Davey Boy Smith British Bulldog pour le championnat intercontinental avec une victoire de ce dernier. Il y a en 1992... C'est un des pro... meilleurs matchs, j'ai eu de ma vie. Au Pro Wrestling News Straight, -up... Matchs, ouais. au pro Wrestling, Straight -up de 92, Match of the Year. Ouais, ouais, c'est vrai, t'as as tout à fait raison. Alors, euh, poursuivons avec nos opinions et impressions concernant euh, l'événement WWE Extreme Rules. Alors, comme premier combat, euh, je veux dire, dans le pré-show, là... Il y avait Liv Morgan qui face battu... à... Euh, c'est un match ben ordinaire, bon, bien ordinaire. Euh, hein. Il y avait une bonne avec les deux lutteuses, je trouve qu'ils sont améliorés. On a déjà vu pire, maintenant. Ah, c'est certain, mais tu sais, euh, la WWE, ils ont encore des, une fois des croûtes à manger. Euh, C'était pas le meilleur euh, événement euh, de la WWE cette année. Et comme je te l'ai mentionné, ça s'appelle Extreme Rules et c'est pas normal qu'il y ait. Un combat euh, de stipulation extrême hardcore dans toute la carte au complet. J ça s'appelle Extreme Rules. Ah, ouais, je sais. Et puis, il n'y avait rien de « extreme » dans le show, tu sais. Ben, pas le main event, là. Mais c'est tout. Ouais, Qu'est-ce qu'ils appellent ça? Appelle ça Judgement 2 ou Backlash, tu que... sais? Ben, c'est ça, tu sais. Appelle ça euh, « la voilà à peut-être de fruit chez Norman, là. <rire> <T'sais>, euh, <rire> non, non, mais ça s'appelle Extreme Rules. quest <rire> <rire> oui, ça, prend, ça prend du beurre de pinot dans le poil. Ah c'est ça. Du beurre de pinot dans la poil, ça va coller. <rire> euh, le premier match officiel du gala, c'était The New Day. Euh, Biggie, Coffee Kingston et Xavier Woods, qui ont battu Bobby Lashley, AJ Styles et O'Mouse euh, Bon, c'est des mots festifs, solides, mais euh, O'Mouse est ordinaire, il n'a pas fait grand chose. Yes. J'ouvrais une petite parenthèse au propos de Biggie. Coffee Kingston et Xavier Woods. Ah ouais, vas-y. Euh, le 5 octobre dernier, ouais. Netflix ont sorti une émission avec Undertaker et les New Days. Oui, ben oui. Je me souviens pas du nom euh, que ça s'appelle, mais. Euh, ça me semble ça finit par The Undertaker. Ouais, hein? The Undertaker, mais. Euh, C'est euh, euh, C'est basé sur euh, l'histoire de Undertaker et de son urne, et de sa puissance de son urne, mais c'est un film de type un peu horreur, science-fiction, et puis, euh, il est interactif. Donc, c'est toi qui choisis qu'est-ce que tu veux qui arrive dans l'émission, dans le, le, le film. Bon, tu sais. bon, fait bon. Que dans le fond, euh, je te donne un exemple. Au début, les trois New Day sont à l'entrée, ils essaient de parler de notre pour rentrer dans, dans la, la maison dans notre école puis... Euh, T'as le choix entre est-ce qu'on rentre ou on rentre pas. Fait que là, ben, tu choisis okay. avec, euh, avec euh, l'aide de la télécommande, etc. Ouais. puis euh, c'est interactif. Fait que tu choisis qu'est-ce qui se passe. puis euh, selon tes réponses, ben euh, c'est comme un petit peu quand on était jeune puis il y avait les livres, là, les petits livres là, dont vous êtes le héros. C'est <rire> ouais, exactement la même chose. c'est ça. Mais bref, c'est une parenthèse, mais j'ai okay. euh, trouvé ça vraiment on intéressant. On ah, dragon avec, euh, ouais. on Donc, avec un Donjour, dragon. Donjour, <rire> dragon. <rire> Alors, le deuxième match officiel du gala, c'était les Who's qui ont vaincu le Street Profits pour le championnat de tag team de SmackDown. Euh, Ford se faisait travailler les côtes blessés. Euh, beau team move, bonne chimie. Puis c'est ça, c'est un bon match. Puis euh, toi, euh, oui, c'est quand même bien ce combat-là. C'était un match de travailleurs. Travailler les côtes, Travailler les quand ce pas ça, c'est un, un bon 8, 8, 8 sur 10, oh, ouais, ouais, C'est ouais. bon, ça, parfait. Ensuite de ça, dans le fond, il euh, Charlotte... y a eu un combat que moi, qui m'a interpellé, qui était quand même... Euh, honnêtement, je pense que c'était le meilleur combat de la soirée. Oui, pas mal. Euh, c'était, dans le fond, la championne Charlotte Flair, qui a défait Alexa Bliss par contre, euh, par euh, pinfall. Ouais. Et puis Charlotte, dans le fond, a... Euh... Charlotte, c'est toujours la meilleure. Bliss, on était écœuré de sa gimmick. Bon, par contre, euh, euh, bonne intensité. Mais Charlotte, avec sa gimmick, Wyatt est plus là. Changez. Wyatt est plus là. Je change de disque. Penses-tu, toi, qu'Alexa Bliss, c'est pas une opération chirurgicale, mais c'est genre une opération genre physique. Un ajustement de. de tu sais, peut-être plastique. Peut-être. Tu sais, on ne sait pas, hein, qu'est-ce qui peut se passer. C'est pas euh... ce qui peut arriver. Hein. Mm -mm. Ensuite, Bref, euh, ensuite, il y a eu je Damien Priest. Damien Chris, mon, mon lutteur préféré que je déteste. Contre Jeff Hardy bon et Sheamus. Je je déteste ce gars-là. Je sais. Je suis pas grave d'accrocher. Ouais, euh, euh... fucked up. Euh, tu sais, il s'est enfoncé dans les prunes, là. <rire> ouais, il s'est enfoncé dans les prunes, vous en rappelles. Ouais, j'ai ça. Et puis il a ça quelqu'un en bas. Ouais. Il a fait un fucked up tout de suite après. Euh, une chance que Jeff Hardy il avait de l'expérience pour bien camoufler le move. Mais, mais quelqu'un connaît moindrement la lutte, il a vu que c'était un fucked up, là. T'as eu de faire ah ouais. un genre de test drive, puis il y a comme, comme tombé sur le cul, comme, ah ouais. comme François qui a essayé de faire un full blast un peu, C'est ça. Yes! Salut <rire> <rire> François, j'espère que ça va mieux. <rire> <rire> Ensuite, il y a eu euh, un match un petit peu plus long qu'à Slam, c'est-à-dire Becky Lynch contre Bianca Belair. Ended in a no contest. Ouais, c'est ça, j'ai marqué meilleur qu'à Slam, lol. Mais là, à la fin, t'as eu le retour de Sasha Banks! Ça pas! Être... Ça ne pouvait pas être dur à date en Ah non, ça c'est ça. Ça avait duré 3 secondes euh, à SummerSlam. Euh, coupier Jackknife 1, 2, 3, ça ressemblait <rire> à ça pareil. Hein. C'est comme le, le fameux euh, Madison Square Garden entre. Euh, euh, Diesel, Big Daddy Cool Diesel et Bob Backlund. Robert Backlund, Robert Bobby Backlund, qui était à l'époque le champion poilot de la WWF. Ouais. Et puis, euh, en 8 secondes, uh, The Big Daddy Cool Diesel était devenu uh, le champion poilot de la fédération en effectuant un coup de pied et uh, son jackknife powerbomb blague à part. Blague à part, oui, c'est ça. Euh, ensuite, c'était un Extreme Rules Match for the Universal Championship impliquant le champion Roman Reigns avec Paul Heyman qui a vaincu le Demon Finn Balor par, par pinfall. Oui, et on se souviendra d'un élément important du combat, mes amis. C'est euh, l'art... De Finn Balor a voulu monter sur le troisième camp. Bah ben, lui Batman de camp, et, là, euh, là. Oui oui oui. C'est comme régénéralisé. ou? Ouais, ouais, Régénérabilisé. Ouais, comme un super héros ouais, un peu. Bon. Qui euh, Résulté, au moment où euh, c'était le, le temps euh, de d'effectuer son euh, coup son... de grâce. Yes son coup de grâce. Là, les les, les cordes... câbles ont, ont cédé et puis euh, Roman Reigns a remporté la victoire. Avec un spear. Exactement, exactement. Donc, c'est ici euh, que se termine dans le fond la section de Extreme Rules. La section, ok. Yes. Est-ce que tu voulais parler euh, de Crown Jewel? Non, on va en parler si un peu. Si c'est possible, bien sûr. Alors, euh, ben là, les matchs seront pas nécessairement en ordre. Là. Non, mais vas-y mon ami. Il y a une grosse carte euh, qui s'en vient prochainement. Pour ouais, Il y a Roman Reigns qui va défendre son titre Universal contre Brock Lesnar. Est-ce que tu penses que Brock Lesnar va devenir le prochain euh, WWE Universal ah, ouais, champion? Moi, moi, je pense que oui. Moi, je crois que la seule personne qui peut battre Roman Reigns après un euh, un euh, comment on appelle ça? Quand, quand quelqu'un est, est champion très longtemps déjà, on euh, un règne de plus de 400 jours. Ah oui, ben <rire> là, c'est depuis août 2020, je pense. Oui, c'est ça, c'est plus de 400 jours. Donc, euh, moi, je pense que c'est Brock Lesnar qui pourrait euh, remporter le combat. Avec le contrat qu'ils ont donné aussi. Euh... Yes. Alors, euh, on ne sait pas euh, qu'est-ce que l'avenir rés euh, réserve à Brock Lesnar, mais... Euh, il faut savoir aussi que lors du draft, Brock Lesnar n'a pas été drafté. Non, il est agent libre, il peut il choisir. Il, il peut, est, un, est un... Il peut choisir s'il va à Raw ou à SmackDown. Oui, yes, c'est ça. Exactement, exactement. Ensuite de ça, il y a un combat euh, triple menace qui a été annoncé, dans le fond, entre Becky Lynch, Bianca Belair et Sasha Banks. J'ai bien hâte de voir euh, tous tes pronostics pour ce combat-là, mon Ben. Tu penses euh, qui va gagner... Euh, ah, Bianca son... Belair va récupérer sa strap parce que là, il ne faut tu pas, pas, faut ou pas oublier que Becky Lynch a été drafté à Raw, là. Tu ouais, peux si, pas mais... être à Raw avec la strappe de SmackDown, ça marche pas. Non, Comme ça. Charlotte, elle doit être à veille de perdre sa strap de Raw vu qu'elle est draftée à SmackDown. Moi, c'est mon opinion euh, et, je pas je place. Place. et je la partage. Et je la partage. Ensuite, il y a Ark et Bro qui vont défendre leur championnat avec tag team de Raw contre AJ Styles et Homo. Yes, euh... Eux, ils n'ont pas bougé dans le draft. Ils hein, ont resté à Zé, euh, je pense. Hein. Je pense que, pense que, que ouais. AJ Styles et Homo sont encore à Raw. Oui, il me semble que, que oui. Ouais. Euh, ça va sûrement être un excellent combat euh, match de shape avec euh, un peu de, de, de haute de voltige. oh oui, ça c'est du euh, va devoir ça c'est sûr euh, des moves euh, surprises alors euh, ça risque d'être un, un combat intéressant à regarder dans l'ensemble il va y avoir Biggie contre Drew McIntyre un match simple pour le WWE Championship oui euh, ben, je pense que Biggie va, va rester champion Ouais, tu penses là de ce de temps euh, Drew McIntyre ouais. euh, court beaucoup euh, pour la ceinture, j'ai des hâte de voir, ouais. est-ce qu'il a déjà été, je me souviens pas s'il a été champion. WWE, ben oui. Drew McIntyre, ben oui, Oui, c'est vrai, il a déjà été. Oui. Mais... Ensuite de ça, ben, il va avoir la finale euh, du euh, fameux King of the Ring que finalement la WWE euh, euh, vont faire. Parce ouais, que, euh, oui, exactement. Je ne sais pas si vous vous souvenez, mais on avait eu euh, un petit échange, euh, Benoît et moi, concernant euh, Queen... Euh, Queen, Queen Crown Tournaments mais on n'était pas certain s'ils allaient faire le King of the Ring finalement ouais, ils l et puis euh, ils ont décidé de, de le faire donc mm -hmm. c'est vraiment cool mais juste, juste avant de, de passer euh, à nos pronostics pour le King of the Ring euh, je voudrais simplement dire que lors de Crown Jewel il va aussi avoir le combat de Seth Rollins et de Edge dans un LNSL. Ça, ça promet. Ça risque de très ça. intéressant, effectivement. Ah, puis un euh, ouais. old War match entre Goldberg et Bobby Lashley aussi. Ouais, mais on n'en a pas vraiment parlé parce que tu sais qu'est-ce qu'on. Ouais, ça m'intéresse plus de, de, moi, de, de Goldberg. Le match toi. de Shape, Ah, mais il va, sûrement, bah, il va sûrement blesser Bobby Lashley. Je, je sais, sais pas. pas. Sûrement. Il, va il va faire une close-line et il va le casser le nez, là, sûrement. Oh, mais tu j'en ai parlé, moi, la dernière ah, fois. Je me répète, mais. Quand est-ce que vous allez arrêter de mettre Goldberg dans un arène? Ce gars-là est dangereux. Quand on fait de la lutte, on l'en a fait longtemps, on le sait, on a la vie de quelqu'un d'autre dans nos mains à chaque instant. Ton adversaire, c'est ton meilleur ami, d'une certaine façon. C'est super important. Puis à chaque fois, Goldberg, depuis des années, il se passe des choses. Je sais pas si c'est le karma... Mais honnêtement, Goldberg doit prendre sa retraite rapidement. Ça, Ce, c'est mon avis. Et je vous la partage. Pour enchaîner sur le King of the Ring, c'est un tournoi qui implique Ray Mysterio, Samy Zayn, Cesaro, Finn Balor, Kofi Kingston, John Mahal, Xavier Woods et Ricochet. Et là, Samy Zayn avait déjà battu Ray Mysterio, puis euh, okay. Finn, Finn Balor a déjà battu Cesaro. Euh, Lors de Raw du 11 octobre, il va avoir Kofi Kingston contre John Mahal et euh, Xavier Woods contre Ricochet. Entre tout et moi, le Coffee Kingston contre Ginger Mall. Peux-tu dire que c'est Ginger Mall qui va gagner ça? Bah ben, ça dépend. Carlin, ben, je pense. Bah Ginger Mall, il m'a dit qu'à SummerSlam, ils l'ont fait jobber contre McIntyre en bataille. Moi, c'est sûr que dans, dans mon cœur de moi, là, pis j'imagine que tu vas être d'accord avec moi, mm -hmm. je, je rêverais de voir un Coffee Kingston contre Xavier Woods. Mais ça arrivera peut-être pas. Quoi. Ouais, là, c'est. Il est de tabarnouche, ouais. Ouais, ça ferait comme x Pack et le Road Dog euh, au King of the Ring 99 en demi-finale? ouais Ah, peut-être. Peut-être, mais euh, ça pourrait être intéressant parce que c'est les seuls moments où vraiment ils peuvent euh, se battre un contre l'autre, puis ça permettrait aussi de faire un heel turn. Aussi. Peut-être. Donc, moi, mon pronostic, honnêtement, je crois que c'est Finn Balor qui va euh, devenir le prochain euh, King of the Ring... Parce que les, les autres lutteurs, sont, honnêtement, je vois pas euh, qu'ils pourraient être là. À moins qu'ils veulent vraiment pusher l'un des New Days. Ce qui peut arriver, puisque là, ils ont poussé Biggie, puis les deux ont été mis euh, un petit peu à l'écart. Mais comme je l'ai mentionné lors de notre ancien podcast, Vince McMahon adore les New Days. Ah, je sais. Alors c'est l'une des raisons pourquoi Biggie a été pushé. Mais Biggie a toujours fait un bon travail, ainsi que Coffee et Xavier. Pour moi, mon hypothèse, puis je veux savoir ce que tu en penses par la suite, je pense que, ouais, plus j'y pense, Coffee va le remporter sur Jinder Mahal, Xavier Wood va le remporter sur Ricochet, il va avoir un combat Coffee Kingston contre Xavier Wood, et il va avoir un heel turn ici. Pour avoir un face contre un heal à la fin. Donc, il y aurait Finn Balor face à l'un des deux qui virait heal des New Day. Parce que toi, je te voyais venir. Pour les New Day. Parce que toi, je te vois venir, là. Faut il faut qu'il y ait un heal turn des deux. Parce qu'il y en a un qui va être le Marty DiGenati de l'autre. C'est ça le problème, hein? Ben, là, moi, je pense que... Le problème avec que... Xavier Zero Woods va être le Marty DiGenati de Coffee Kingston. Ben, c'est ouais, ça, Ouais, c'est ça. C'est ça. Il fallait qu'on le plug. fallait qu'on le plug, Marty. yes, yes. Pour, euh, maintenant, ça va être le Queen's Crown, le, le fameux tournoi du Queen's Crown, le King of the Ring au féminin. Puis entre toi et moi, il y a les prospects qui ont été annoncés pour le tournoi féminin euh, de la WWE, le Queen's Crown Ouais, t'as du NXT là-dedans. Il n'y a rien qui nous fait saliver. Il n'y a pas une lutteuse que je me dis, ça c'est c'est un bon potentiel, puis je la vois à la fin. Si j'aurais vu une Charlotte Flair, je me serais dit... Ben, ouais, elle elle, elle finir, est déjà championne. Non, possible. je le sais, mais -tu, tu comprends que... Oui, oui, oui, je comprends bien. Zinina Vega, oui, elle a gagné contre Carmelo. Qui, qui va se rendre d'après toi à la finale? Ben là Moi, j'aimerais ça que ce soit Carmelo. Euh, pas Carmelo, c'est euh, Natalia. Moi, je verrais Natalia, Queen of the Ring. The Queen of Heart man, t'apprécierais-tu? King of mm Heart -hmm. Queen of Heart mais ça se peut que ce soit... Hey, ça. ça serait bon, ça, « The Queen of Heart! Ça se peut. Avoue ben vous que ça torcherait. Ben, c'est sûr. Ben, ils n'auront pas le choix de faire quelque chose C'est mon opinion, là, oui. Mais c'est un excellent point. Ben, ben plus, je pense, avec euh, la AW qui ont annoncé... Oui. Euh, qui, ouais, euh, Owen Hart. Euh, euh, euh, le tournoi Owen Hart. tournoi Owen Hart. Ben, ça va être un clin d'œil à Owen avec Ben, Nathaniel. moi, c'est ce que je pense. Nostradabene. Ben, Nostradabene, Nostrad d'après moi, il a raison. Puis ça va être Natalia qui s'en vient... Euh, moi, j'aimerais ça tout. Ben... Nathalia contre Carmella, ça peut être un bon combo. Ben non, mais là, je peux pas croire que Carmella ça va... Ben, ce ne sont pas les Elina Vega, là. Ben, je peux... Non, je pense pas. Que... Dana Brooke, ils en feront... Non. Ouais, chez Nobisler, va va battre Dana Brooke. Moi, je suis pas mal Ah, ouais, c'est sûr. Puis va, va battre la grosse Doudrop. Ouais. Parfait. Ça marche pas trop d'IW, Doudrop. Exactement. Nous sommes maintenant rendus à la partie indépendante de la lutte aux États-Unis, mesdames et messieurs. Vous vous rappelez dans un récent podcast, on vous avait déjà parlé de Tadjiri, qui allait débuter à la MLW. Eh bien le 2 octobre dernier, il est devenu le nouveau champion middleweight lors de l'événement Fightlands dans un four-way match, impliquant également l'ex-champion Myron Reed, Aramis et Arez. Félicitations à ta jury! Yes! Toi, Tu voulais parler sur quelque chose qui se laisse passer à New York? là? Oui, exactement! En fait, il y a deux, euh, il y a deux événements qui s'en viennent prochainement au mois de euh, novembre. Et puis, euh, on parlait juste avant de Crown Jewel. Et ben puis, oui. euh, je vais ouvrir une parenthèse puisque ça, ça me fait penser à ça. Le 12 novembre, il y a un show au euh, NYC Arena de House of Glory. Okay. Euh, HOG, dans le fond, c'est euh, la fédération euh, du lutteur Amazing Red. Yes. Okay. Et puis, euh, le champion IWGP, Will Ospreay, euh, a, a été annoncé et il affrontera nul autre que la personne qui n'a plus besoin... Euh, de présentation, «Amazing Red ». Et euh, d'ailleurs, euh, il y aura aussi un « Triple threat trip. Et c'est là que je veux, je veux en venir, c'est qu'on parlait juste avant de « Crown Jewel ben ». Oui, ben Et oui. le titre, le combat que je vais vous parler, c'est pour le titre « Crown Jewel euh, » de la HOG. Et c'est, dans le fond, « Loki » T.G. Perkins et Charles Mason. On se souviendra que dans le passé, Gigi Perkins a fait euh, le tournoi euh, Cruiserweight, euh, classique. Cruiserweight classique. Il a remporté exactement. C'est ça. Et puis, euh, en fait, euh, les trois se disputeront euh, un combat qui risque d'être intéressant euh, lors de l'événement du 12 novembre. En parlant de, euh, du 12 novembre, ouais, bien, euh, dans le comté de New York, à, au euh, Marriott Airport, il y aura un événement qui s'appelle « The Big Event ». Et puis, euh, c'est deux grosses journées d'événements. Lors de cet événement-là, en fait, il euh, y a euh, des guests, des débuteurs invités. On pense à euh, Paul White, à, à « A.K.A. Euh, le Big Show ». On pense aussi euh, à euh, Omega qui sera présent, Kenny Omega. Il y aura aussi euh, Christy Hime. Euh, elle, elle s'appelait comment déjà? Ben, Christy Amy. Oui, Christy Tu sais, elle a gagné le divorceur en 2004 et a posé à poil l'année d'après. Oui, c'est ça. Euh, il va y avoir euh, l'ancienne femme de. Ben, l'ancienne femme, c'est pas vrai. La femme de Pong. La femme Pong. Et... Lee, mais A.G. Mantins, c'est son vrai nom. Exactement. Il y aura euh, la légende Ray Flair, Lawrence Taylor, le joueur de football. Le... Euh, qui a euh, affronté Bam Bam Bigolo à WrestleMania 11? C'est un excellent combat. JBL euh, sera de la partie. Il euh, y aura aussi les Outsiders, euh, Kevin Nash et Scott Hall. Ouais, si Scott Hall n'est pas trop sa brosse. Exactement. Et euh, en parlant d'un peu WCW, il y aura nul autre que Eric Bischoff, The Inspiration. Ces anciens iconiques, ça, je pense. Hein? Yes, uh, Brett the Hitman Heart, uh, Marakai Black. Jay de Cargill, Matt Hughes de la UFC, et euh, j'en passe là. Écoute, il y a Dan Hawson de la ROH, il y a Bruce Barber Beefcake, euh, Bully Ray, Matt Hardy. Euh, Mer euh, Mercedes Martinez Des joueurs euh, de, des, euh, yank des Yankees de New York Dont euh, Reggie Jackson Kate Hernandez Wade Boggs Et il euh, y aurait aussi euh, La vedette de la AEW Eddie Kingston La légende de la lutte de Berserker Snickers, Brooklyn Brawler Skinner, oui, ben Skinners, Écoute c'est un événement assez incroyable. Stan Henson est là, DDP est là, euh, Will Mortez est là, euh, Eric Redbeard, a.k.a. comment il s'appelait déjà à la WWE, lui? Uh, Rick Rowan. Rick... Rick, Rick Rowan? Oui, il y a Rick Rowan. Rick Rowan. Rue... <rire> <rire> Je pensais que allais dire Rick euh, Monty Keep Soap, qu'on faisait des jokes avec ouais. lors de notre dernière émission. Exactement. Euh, Billy Gunn, Ron Simmons, Uvantu Guerrera, et euh, plusieurs autres et nul autre que la légende Randy Hogan. <rire> Tout le monde s'en connaît. Oui. Alors maintenant, nous allons parler de AEW et Impact Wrestling, mesdames et messieurs. Oui, et puis, on euh... saisit par euh, la euh, partie de Impact Wrestling. Euh, il s'agit de Sammy Gellarren, sera absent de la compétition jusqu'au printemps 2022. En effet, il s'est euh, cassé la cheville lors des enregistrements de la Fédération lors du week-end des 18 et 19 septembre dernier. Et puis, euh, il aurait été opéré, mais devra se soigner de ses blessures. Ouais, C'est normal aussi. Récemment, Christopher Daniels, The Fallen Angel, euh, ferait un retour... Euh, probablement soit la Impact Wrestling et la AEW. Ah, ça va être bien deux, c'est ça. Exactement. Pas mal et on vous invite à regarder la vidéo. Elle est disponible sur notre YouTube Channel. Avec le nombre considérable de nouveaux membres de la AEW, cette, euh, cette dernière ne semble pas avoir de place pour Buddy Murphy, libéré depuis quelques mois de la WWE. Par contre, Murphy devrait rejoindre la Impact Wrestling sous peu. Yes. En parlant de Impact Wrestling, ben... Passons à autre chose. <rire> <rire> Exactement. Ah ben Le pay-per-view All Out qu'on a tellement bien plugué euh, le mois dernier, euh, on, on va parler un peu de nos impressions. Et, euh... ben oui, ben oui, c'est un des bons, euh, des bons shows qu'on a vus une, euh, dans la dernière année, All Out. Hein? Ah, oui, numéro un. Hein? Euh, honnêtement, on va... Euh... On, probablement qu'on ne sera pas des amis euh, lors de cette section-là de All Out. Euh, honnêtement, euh, on a vu euh, beaucoup de luttes euh, dans notre vie. On a déjà vu mieux, oh, beaucoup ouais, mieux. On a, on a vu neiger, là, tu sais. Euh, euh, on s'entend, là. Euh, on est All Out est, est excellent. Dans l'ensemble, là, on a mis un 7 sur, 7 sur 10 qu'on avait mis. 7,5 bon, sur 10. 71%, maintenant. Ouais, c'est ça. Et puis... Euh, Alors que ça aurait être 85%. On est loin d'un Heatwave Wave ou d'un Anarchy Rules 1999. Ou d'un WrestleMania 11. Ou d'un WrestleMania 3. Ou tu sais les les les événements tu sais les événements 1988 Ouais, ouais. c'est ça, tu sais des, euh, des événements qui, qui ont marqué euh, l'histoire de la lutte Bad Blood <rire> <rire> hein, Bad Blood 97 était bon, bord. ou il y a eu des In Your House, qui étaient excellents. Ah, ouais, exactement. Mais on est vraiment en... tu sais c'était excellent sauf que tu sais on est loin de Wrestle Kingdom. On est loin d'un... Euh, écoute, je pourrais en nommer toute la nuit là, des événements qui... Euh, tu sais, il y a eu euh, des, des super des gros événements à Ring of Honor. Tu sais, on a parlé de Samoa Joe Kenta Kobashi. Euh, moi, j'ai vu euh, live euh, Glory by harner 2, puis honnêtement, c'était 100 fois mieux que ça. Tu sais, je me rab... répète, mais... Oui, le match... De cage était excellent. Là. Oh, Tout était super vrai, bon, était bon, OK? Je sais un. que je vais me faire haïr, mais il n'y a rien qui va battre un Moonsault de Terry Funk à 60 ans dans une table contre CM Punk. Ah, ça, c'est sûr Tu comprends? C'est complètement différent. C'était excellent. C'est vraiment c'est difficile de le comparer les années. c'est pas les mêmes années, mais on s'entendra pour on peut-tu s'entendre pour dire que c'était pas... Wow! T'sais, le premier combat, c'était euh, les best friends Orange Cassidy, Chuck Taylor et euh, Wheeler Utah qui ont affronté dans le fond. Non, il était avec euh, Jurassic Express. Jurassic Express. Il hein. avec euh, Marco Stone. Le... Ils ont défait Argy Family Office euh, and The Hybrid 2 by Submission. Mais tu sais, je sais pas. Il y avait trop de monde, tu sais. C'est quoi, c'était un 5 contre 5? Ouais, t'sais, il y avait beaucoup de monde, mais je me souviens. Euh, il y avait eu euh, un Canadian Destroyer sur le, euh, les épaules de. Lucha Zaras. Euh, Lucha Zaras. C'était quand même euh, excellent. Ouais. C'était un bon 7 sur 10, honnêtement. C'était vraiment un bon combat. Euh, Miro a défait Eddie Kingston. Ça, ça m'a. Euh, ça nous a sucré. fait de chier. Ça nous a fait chier. On que... euh, Je m'attendais à ce que Miro euh, remporte, euh, ne remporte pas la, le, le combat, mais. Euh, récemment, on en parlera plus tard, mais... Euh, Sammy Guevara... Euh, ouais, Sammy Guevara, il y a à peu près deux semaines. Sammy fait la, la différence <coughs> dans les... Depuis devenu euh, le nouveau champion de TNT. Ouais, c'est ça. ça. Ensuite de ça, il y a eu un combat... Euh, John Moxley euh, contre euh, Satoshi Kojima. T'as trouvé ce combat-là comment, toi, mon ami? Ouais, euh, est très rien Aye, de plus. C'était violent, là. On se souvient... Euh, mais c'était lent. Ah, ouais, c'était lent, mais... Euh, Kojima qui s'est coupé au visage à un moment donné. Il saignait, je me souviens pas où. C'est-tu à l'arcade sourcilière Je pense que c'était là, mais c'était un combat. C'était un bon combat. C'était un des bons combats de la soirée. Honnêtement, c'était super. Ensuite de ça, il y a eu le combat féminin. La championne Dr. Britt Baker D.M.D. Comment ça m'énerve, hein, tout T'as eu ça D. Hum. Hey, si vous verriez la face à Ben, là, lui, lui, là, euh, il se lève la nuit pour la détester. Ben, détester euh, DMD, ben mais, mais pas la lutteuse. La lutteuse est quand même bonne, mais quand qu elle fait DMD, tabarnak. C'est quoi tu m'as fait penser? Tu m'as pas oh, ouais, ça, là? Comme fait RVD à Rocky Rose, à dit RVD, il fait ça, je pense, Rob, avec genre sa ligne de poudre et son, son joint de pote dans les toilettes, là. Ouais, mais il l'a fait à peu près euh, 100 fois dans ah, un... Euh, combo, on pense là. même au ouais, nez, <rire> ça revient, en Mais DMD, c'est la même affaire. Je <rire> l'aime, Bert Baker, elle lutte bain, mais ça reviens-en avec ton DMD. Mais euh, DMD, on s'entend. Euh, on en a parlé... Mais euh, dans, le... dans la clique, qu'est-ce tu ben, c'est ça. sais, là, on se fera pas aimer du monde, OK? Mais Omega, young Youngbox, euh, Adam Cole, euh, ces gens-là, -là, c'est une clique. Ça fait penser à une fédération au Québec dont tais le nom, là. Mais il y avait des cliques, hein? Oui, exactement. On n'aura pas de nom, hein. euh, Ensuite de ça, euh... le Lucha Brothers qui ont remporté le championnat par équipe de la AEW face aux Young Bucks. Euh, très bon spot, bonne chimie. Un... Je pense que c'était le meilleur match du show. Personne C'était C'est un, un excellent combat. Selon hein. moi, c'est le a... meilleur match du show. Le spot à la fin là. 9.5, 9 sur 10. Ah oh, ouais, c'était euh, débile. C'était vraiment bon. Puis le euh, euh... Lucha Brothers méritait tellement de gagner. Ouais, ouais. Il, il mérite. Euh, puis euh... Ils ont livré la marchandise, c'était excellent. Je me souviens de, euh, de Panta l 000 À la fin du combat, il est allé voir son enfant. Ah, euh, oh, ouais, un petit câlin. Ouais, c'était euh, bon. génial. Ouais, c'est bon. vraiment intéressant euh, le côté humain que la AEW apporte euh, aux fans et euh, aux lutteurs. Je trouve que c'est vraiment intéressant. On se souviendra que récemment, ils ont refait aussi un hommage à Brody Lee. Euh... Oui, oui il y avait un show hommage euh, il y avait ouais. à peu près une semaine ou deux euh, oui c'est ça Dans puis, la euh, ils ont annoncé aussi qu'il allait avoir une fondation euh, euh, pour euh, la fondation Bro Daily. Ah, ben c'est parce que euh, toi t'écoutais euh, la promo, je pense que je skippé promo c'est peut-être pour ça. Oui yes, et puis, euh, c'est vraiment intéressant, c'est une super belle nouvelle. D'ailleurs, euh, je salue euh, l'un de nos amis, euh, Stéphane Mitillier, qui aime beaucoup Bra Bro Daily. La dernière fois que, que j'ai vu euh, Stéphane, il y avait un, un chandail de Bro Daily. Ouais, tu m'as déjà parlé de ouais, ça. Ouais, ouais, il, il aime vraiment beaucoup. Non, euh, il était cool, ça, Bro Daily. Lui a fait, Ça lui a fait de quoi quand bah ben oui, ben ça, c est, c est 41 ans, c'est ah, ouais, bon jeune. Hein. c'est c'est très dommage. Ensuite de ça, il y a eu euh, Ruby Soho. Ben non, mais ben c'est le Casino Battle Royale. Oh, le... oui, oui, oui, ben oui, ben oui, oui, oui, oui. excuse-moi. Euh, belle surprise, retour de Ruby the Ruby Soho. Ouais. La toune. Ruby, Ruby, Ruby, Ruby Soho. Ouais, <rire> c'est ça, elle a éliminé en dernier Thunder Rosa. Euh... Ouais, Battle Royale, peux-tu vraiment évaluer ça? Tu sais, ah, c'est ben, J'étais content qu'elle qu revienne, il ouais, ouais, n'y ouais. a pas de truc. Ouais, honnêtement, le meilleur batteur royal que j'ai vu, c'est quand il avait ramené, je ne me souviens pas de l'année, mais il avait ramené Remisterio. Puis elle avait vidé le, le, le, le ring. Je ne me souviens pas c'était en quelle année. Ben, World ouais, Rumble 2006, quand Remisterio a t ton... bon, oui. euh, Je pense que cette année-là, à l'époque, on était avec Francis et Nicolas. Ah, ça c'est ça. Nicolas Perrault. Ben oui. Et puis, euh, c'était vraiment une belle soirée. Euh, on va se souvenir hein, très longtemps. Un autre bon match qui a attiré notre attention, c'est Chris Jericho qui mettait sa carrière en jeu contre MGF. Il l'a vaincu par Submission. Ouais, c'était un excellent combat. Puis, euh, il avait mis sa carrière en jeu, comme tu viens de le dire. Tu sais, un, deux, trois, il avait rempli les cordes. Il a recommencé le match. Il a fait War of Jericho. Yes, il y a plusieurs combats qui ont fini comme ça un petit peu. Euh... D'ailleurs, euh, en parlant de reprise en tant que telle, euh, on pourrait parler du combat de CM Punk et de Darby Allen. Ce qui, euh, selon nous, et euh, une fois de plus, vous pourrez commenter. Bon, euh, vous nous euh, je on s'en fout. Écoutez, là. Euh, moi, j'ai. Qu'est-ce que t'en penses, toi, de CM... de CM Punk contre Darby Allen Ben, moi, en tout cas, je... CM Punk, je l'aime beaucoup, mais là, il me donnait l'impression. OK, qui arrête de se servir du fait que ça fait 7 ans qu'il n'a pas lutté, là gars, il est en shape. Il est plus en shape qu'avant, le gars. Il a plus de cardio qu'avant, là. Il est plus en forme que jamais, puisqu'il y a une formation, il y a un entraînement intensif de US. Ah oui, quand même. normalement... Ça fait que ça ne va deux fois, là. Il, mais quand même. Pas, euh, il devrait être encore plus rapide, plus efficace, et plus de tout. T'sais, oui, je sais, oui, le gars a vieilli. Ah oui. Mais Edge aussi a vieilli, puis Edge livre encore à la marchandise. John Marcus, il avait vieilli, puis il a fait 7 matchs of the year consécutifs. Récemment, j'ai écouté une émission, un podcast euh, où euh, CM Punk était euh, interviewé puis lui-même euh, le disait Oui, c'est un bon combat, mais je ne suis plus le le, le, le, le, CM le, Punk top, le top wrestler of the world. T'sais, je ne mm. plus le. Puis là, il nommait 4-5 lutteurs qui est pour lui. Il connaît ça lui. E c'est ouais, ben oui. un excellent lutteur il connaît sa lutte. Ses promos sont il est bon. Il est smart! C'est un super de bon move que la AEW ont fait. Mais euh, je vais... vais enlever ta phrase. Je vais... vais enlever la phrase de dans ta bouche que tu m'as dit l'autre jour. C'est ça tente pas de lutter là, chez vous. Ben, il luttait comme un gars qui n'avait plus rien à prouver, d'une certaine manière. Ouais, je sais. Je sais. T'sais. Alors qu'il a tout à prouver, Hey! C'est la Fédération Concurrente de la WWE! Vous comprenez ce que je veux dire, les auditeurs, là? Ah, je le sais, je le sais. Mais, euh, bref, euh, laissons, euh, laissons lui euh, reprendre euh, du poids de la bête, on verra. Le combat, aussi, contre euh, le gars de... bisou ah, le gros oh, joueur, comme Amtaz, là. C'est pas... Mais c'est ça. Contre pas, Daniel Garcia, c'est ordinaire et tout, là. J'ai hâte de voir, là. J'ai hâte de voir... Dans l'après-midi, d'or l'autre, je peux pas croire qu'il a, a pas eu le temps de faire des spots à Coméga pis Young Box là. Oh, il le top pratiqué. Puis okay. en plus de ça, oui, je le sais ils veulent mettre de l'avant, ils veulent faire des hommages à la lutte. Mais quand ça fait 25 ans que tu luttes, là, on peut-tu faire un combat qui soit pas le même que One, Two, Three, Kid face à Bret Hart? De 1995-96, là. Ouais, si ils est... avaient le droit de les aimer. Ils ont copié le combat quand même. Nous, les premiers, dans le temps, là, on luttait... Sainte-Marcourt. Ouais, Saint yeah. Je luttais contre un Scott Matrix. Ouais. On tripait sur Ring of Honor, on tripait sur la CZW, on voyait des spots, oh, ouais, on les faisait, des squats, ça, ça mais on était dans de la lutte indépendante. Lutte amateur. Tu ne voyais pas ta de ça. Là, là c'est du professionnel. On ne peut plus se permettre dans le professionnel, bout de vierge, de faire... Des combats copieux. amateurs copiés! Des combats copiés, là! Moi, ça me... ça me... ça me, ça me fait capote. Pourquoi pas si Yampunk contre Omega? Ça aurait peut-être été crissement meilleur, là? Ben, moi, je pense que ça, ça aurait livré un, un excellent combat. OK. Si qui arrive à Rampage le 20 août, OK? Il challenge Omega pour la strap! C'est le champion, là, au Best in the World Challenge. For the World Heavyweight Championship, là, ton, là Omega qui s'en revient avec sa petite clique. Moi, ce que je pense. Moi, c'est ça que j'aurais fait. Puis j'aimerais ça, ça, là, que vous sortiez un peu de votre canne de conserve, les gens sur Internet. Puis je veux que vous me disiez la vérité quand qu on va mettre le podcast. C'est important. Soyez francs dans ouais. vos commentaires. S'il vous plaît. Vous avez le droit de nous détester, là. Ouais. Moi, ce que je pense, il va y avoir CM Punk. Face à Omega, mais ça ira pas avant le week-end de WrestleMania. Mais ça va être... C'est Revolution, mettons, en février, là? Février-mars, Moi, je pense là. que ça va être mars, dans ce point-là. Mania, c'est fin mars, début avril, cest à que Disneyland, le St d'Omega perd pas sa strappe avant le mois de mars. Il perd pas sa strappe avant Mars. À moins que... Attendez-vous attendez-vous pas, OK! À moins que Pac-Man... Euh, Page, Adam Page gagne. La Ça se peut, là. Page! Eggman Page, oui. Excellent lutteur. Tu le vois-tu représenter la fédération Bah ben, Pourquoi pas? Tu penses? Non, mais il n'y a rien qui dit qu'il va battre peut-être Omega, mais il peut la reprendre deux mois après. À Donovan ou à Rampage. Ça va être un affaire de même. On va, que... va faire comme Jarrett. Il le va perdre sa strap un mois ou deux, il va le regagner pendant huit mois. C'est sûr. Il n'y a pas, ça, pas de... C'est pas du négatif ce qu'on dit, c'est juste des affirmations puis des... Euh... Des choses qu'on met. Euh, la, des réalité des choses qu met clair. la réalité de quelqu'un qui se porte une fête pour se crisser champion, tabarnak. C'est pas compliqué. Je sais. Regarde Omega, pourquoi qu'il a pas été à NXT? Parce qu'il sait qu'à NXT, là, il aurait été obligé de travailler fort pour avoir sa strap. Tandis que là, à AEW donne tout de cuit dans le bec. Genre, rien à Omega, il est excellent. Il est excellent, il fait des super de bons combats. Mais il doit bouquer d'où se crisser champion. Mais il y a aussi des choses super positives avec la IW. Ah Ouais, ça c'est sûr. Ça. Je trouve ça intéressant. Le Joker, c'était Hangman Page. Et moi, donc Ils ont ramené Hangman Page parce que euh, ça... ce dernier avait voulu avoir un peu de temps pour pouvoir passer du temps avec sa famille. Sa femme venait d'accoucher. C'est ça que Stéphane a dit. Stéphane c'est ça qu'il nous a dit. C'est ça. Mais ça revient à dire, toi et euh, moi, ce qu'on vient de dire, c'est que la EW permet à leur famille d'emporter leur côté humain de la oh chose oui. puis de pouvoir arrêter de lutter 300 jours par année. La WWE. Écoute Kevin Owen, si écoutes notre podcast, fais le message à WWE. Ils travaillent pas de la bonne façon. Nous, on est contents les fans, de voir un show à Montréal le 30 décembre. Mais pour les lutteurs là, qui se battent le cul à toutes les années, qui font 300 shows par année, tu penses-tu qu'il aurait pas ça, pouvoir être avec leur famille le 30 décembre? Ben moi, je trouve que... OK, le prochain combat, mesdames et messieurs, il s'agissait de Paul White qui a battu Cutie Marshall. Euh... Cutie Marshall. Ouais, c'était un match là. Tu rien à faire, toi. Puis, tu sais pourquoi ce combat-là, il a été mis avant la main event? Ça, c'est un combat où t'as envie d'aller t'acheter une liqueur pis... Ah ouais, t'as envie d'aller chier, tu ouais. <rire> Non, mais que, on, on déconne, là. Mais c'est un combat là qui pouvait durer une minute, qui pouvait durer cinq minutes, qui pouvait durer quinze minutes. Pis, c'était la place pour le mettre, juste avant le Main Event. Fait que si le monde les, les, les lutteurs euh, dépassaient le temps, ben c'était une combo patchée. Fait que fallait que tu te dépasses pour aller chier. <rire> si dit... avais du temps pour, euh, pour faire ton petit 2. Ton petit mm. Fait que c'est ça, t'avais deux 2 à le chercher un frit. Et mais maintenant le Main Event, c'est Kenny Omega qui a conservé sa strap contre Christian Cage pour la AEW Championship. Oh, c'est un, un bon main franchement. C'est un excellent main Tu sais, tu as eu la, la, la venue d'Adam Cole là, avant, puis la venue de Bri euh, Brian Daniel Daniel Danielson. Brian euh, Danielson the, de son nom. Well, the American Dragon, Brian Danielson. Tu penses que Cole va se lier ses faces? mais non, ostie, il s'en virait contre les faces, il est viré c'est Ben, encore une fois, c'est une histoire de clé. Là, moi, je, je vais revenir là-dedans. c'était cool, Adam Cole. Ben. Oui, c'était excellent. Adam Cole, oui. <rire> Adam Cole, mais... On revient encore à notre débat. Ben, Adam Cole, le, ses amis, c'est qui? Omega, les Young Bucks. Euh... Voilà. Britt Baker est championne. Elle sort avec qui? Oui, il se la farcit, oui. Adam Cole. Exactement. Mais c'est la ça, ça, réalité, que bout de viande. Oui, oh, On fait des conneries, mais c'est ça la réalité. C'est ça que les gens font. Oui, je le sais, ils sont super bons. Les Young Bucks, font des bons combats. Mais c'est tout le temps même crise d'affaires, tabarnak. Mais je vais revenir à dire ce que Ben vient de dire il y a quelques minutes. Te partir une fed pour te mettre champion. Alors ça à ça. Cody Rhodes, il y a des ports là-dedans. Puis, c'est-tu champion? Non. non. Non. Il fait sa petite affaire sans faire chier personne. Et voilà. Ensuite de ça, on pourrait parler d'un événement qui s'est passé le 22 deux septembre, septembre. c'est-à-dire le Dynamite de Grand Slam, euh, Grand Slam Dynamite qui était au Arthur Ash Stadium. tu te souviens d'Arthur Ash? Non. Ouais, c'est un joueur de tennis qui est mort du sida. OK, et hey, OK, je sais pas. Non, non, mais okay. c'est pas parce qu'il non, non, mais lui il, il est mort du sida parce que je pense qu'il avait fait une crise corps. Il avait eu à faire une transfusion cardiaque puis ils ont pas donné du bon sang, fait il a pogné du sida puis il est mort. Euh... Ils ont donné du sang avec du sida dedans Ben, du mauvais sang. Oh, yes. Non mais c'était dans le table, ils ne pas de test là. Ouais, mais mais c'est ça, Arthur Ashe c'est un peu ça, c'est un grand champion de tennis de l'époque. Et... Bref, ouais, ça. ils ont ouvert le Dynamite le 22 septembre, c'était juste comme wow. Le Honnêtement gens. là, c'était Kenny Omega face à The American Dragon, Brian Danielson et c'était fantastique. Une demi-heure, un draw mesdames et messieurs. Un draw c'est quand il n'y a pas de gagnant, que le temps de limite est écoulé. Match of the Year, je suis pas mal sorti. Ah, s'ils mettent pas ça, Match of the Year, man. Euh... Ça va faire partie des bons combats. Il reste que... On va avoir une part 2, une part 3, probablement, ah. de ces combats-là. Donc, euh... Pour la strap. Mais pour ils ont strap. vraiment mis la table pour une éventualité de beaux combats. Ce qui s'en est suit avec le combat de MGF qui a défait... Euh... Brian, Brian Pillman Jr. Il était avec Julia Hart. Par euh, ou... prise de solution. C'était euh, très bon. Et on avait mis un 8 sur 10. Et juste avant, on n'a pas mis, mais c'était vraiment un 10, oh, 10. Ouais, Kino, Kino Omega, un 10 sur 10. Oh, c'est facile. Omega, c'était un 10 sur 10. Ce combat-là, -là, c'était comme euh, un match euh, Shawn Michaels euh, à WrestleMania. Là. Exactement. Exactement. Euh, ensuite, il y a eu Malakai Black euh, revaincu euh, Cody Rhodes. Euh... 8.5 sur 10. Ah oh oui c'était excellent. L'entrée de Cody Rhodes a torché. Puis l'entrée oh, de, ouais, ouais, ouais, de Malakai Black. C'était vraiment cool. bon. Euh, je voudrais ouvrir une petite parenthèse concernant euh, Cody Rhodes. Ouais, de récemment euh, On se souvient Horn Anderson semble essayer de vouloir changer l'attitude phys... pas le physique mais euh, l'habillement, la mentalité de Cody Rhodes. Euh, je pense que ça risque d'être vraiment intéressant de ce côté-là. On se souviendra que lors des derniers euh, Dynamite, Arn Anderson est allé chez Cody Rhodes et puis a fait brûler du linge. Mais Cody Rhodes a déjà mentionné qu'il ne verra jamais Hill à la IW. Moi, ce que je pense, c'est que, oui. que Arn Anderson va faire un Hill Turn ah, on sait pas. sur Cody Rhodes. Mais on sait, c'est toi qui me l'as mentionné, euh, Arn Anderson ne peut plus... Lutter. Ah, il est en ans. Puis il a un problème de... Il fait de la paralysie dans la main douette C'est ça. Donc, on s'attend pas à ce que Arn Anderson retourne dans un arène prochainement. Par contre, il pourrait euh, arriver avec quelqu'un... Euh, pour le dévaliser, là, pour le ramener Pas son de... fils, j'espère, parce que c'est son fils, tabarnak. Et... Je sais même pas s'il a du chaud dans le corps. Là. Je sais que les gens s'alivrent sur le fait de l'arrivée de Bray Wyatt. Mais ça serait... Bray Wyatt serait une personne idéale pour Arn Anderson. Ben, personne en... personne que arrive pour la Dark Order... Mais je crois et ça c'est mon opinion personnelle, j'aimerais ça que qu'on débatte là-dessus. Non mais vas-y. Le fait que Brody Lee soit euh, est malheureusement quitté euh, dans l'au-delà. Dans, dans l'au-delà Je ne crois pas qu'il va avoir quelqu'un de aussi qualifié pour représenter la Dark Order. Oui, je le sais. Rotunda. Euh, c'est un un ami à Brody Lee, ils ont travaillé ensemble longtemps. Mais juste pour le respect, je crois qu'ils vont conserver ça comme ça. Éventuellement, ils vont dissoudre la Dark Order, un peu comme ils ont fait avec la NWO. Parce qu'on s'entend que la Dark Order ne sera jamais aussi... Alors, jamais... aussi populaire que la NWO. Ni la DX, là? Non! Mais je pense pas que Honda va revenir pour aller se placer dans la Dark Order. Moi, je pense que Rutonda va revenir, Ray Wyatt bien sûr, mais pour... c'est un... un génie, ce gars-là c'est un génie. là ça close à la chèvre, ça close de non-concurrence en plus, là. Ouais, 31, octobre. 31 octobre. 31 octobre, c'est ça. C'est va crissette le 31 juillet, 31 octobre. Exact. Ensuite, euh, le prochain combat, Sting et Darby Allen qui ont vaincu FTR. Mm -hmm. euh, euh, c'est ça par soumission euh... ouais c est, c est, c est, je trouve que c'est du bon vieux Sting Oui, oh, c'était bon puis honnêtement Sting là il livre la marchandise à 62. oui puis il fait exactement ce qu'il que la, la direction lui demande de faire puis Sting je trouve ça intéressant parce que euh, il apporte un côté old school à la EW puis il apporte une certaine éducation euh, au nouveau. C'est un ambassadeur. C'est un ambassadeur. Ouais, C'est un coach. Un coach de vie. Bon, le, le prochain combo, je te laisse nommer la première concurrente. C'est euh, la championne, euh, Dr Britt Baker D M mm -hmm. Est-ce euh... que ça me fait rire quand, à chaque fois que je le fais là, Si vous verriez la face à à Ben à chaque fois. Ouais. Ben, là, il n'est plus capable de Bill Baker. Et elle a vaincu Ruby Soho, un single match. Euh, bon, un bon single match, franchement. Ah euh, ben oui. Ils ont livré un marchand c'est un petit combat, 13 minutes, bien placé. Ben pour bon, Il euh, y en a de plus en plus des main events féminins. Hein? Ouais, oui, oui, oui. Ben, la WWE a commencé le bal avec un main event à WrestleMania. Ensuite de ça, un main event à Raw. Ouais. Puis là, ben, le bal s'ensuit. On se souvient, là. Euh, c'est intéressant parce qu'on voit que de plus en plus, la lutte féminine prend euh, sa place. Oui. Si on recule dans les années 80-90, euh, les femmes étaient euh, des attractions. Hein. C'était comme les, euh, les, les petites personnes puis les grandes personnes, les femmes à barbe. Mais c'est ça pareil. Euh, c'était des attractions, c'était des beaux carnavals. C'est peut-être ça ce que je dis, mais c'était ça parce qu'il n'y en avait pas... Personne n'avait fait le chemin, mais ça a pris des personnes qui ont fait leur chemin, des Bull Nakano, des Alan Robles, des Asuka, des Lufisto, des, Merce des Mercedes Martinez, des Sacha Banks, des Becky Lynch. Des Chérie Marcel, des Miss Elizabeth. Exactement, mais qui non, ont permis de, bonne, de oui. faire chérie, la place à des nouveaux, puis de faire en sorte que maintenant la lutte féminine est à son meilleur. Puis qu'il y a des fédérations de lutte féminine comme la Shimmer, la ALF, la... J'en pense. La Women of Wrestling. La qui est GD, puis oui, a... puis la, la, la fédération de, euh, de, de, de, ces, de ces derniers va recommencer. Oui, c'est ça. Et GD, On a publié de quoi euh, récemment sur Facebook. Va, recommence à... Je ne sais pas si elle va recommencer à lutter, mais elle va recommencer à s'impliquer au niveau de la lutte professionnelle euh, indépendante, bien sûr, puisque la euh, War Wrestling, c'est euh, une fédération de lutte entièrement féminine qui est à découvrir. Donc, euh, je vous, je vous, nous vous invitons à euh, regarder ça davantage. Et puis, elle était avec Tessa Blanchard. C'est ce que tu viens de me dire. Euh, oui, c'est ça. Tessa Blanchard, est... elle va partir du roster. Oui, c'est ça. Elle, elle, va être. Parce qu'A.J. l'a elle le trop? Non, je crois qu'elle va être dans la direction plus low profile. Mais je pense que la première être dans le roster, ça <coughs> va être. Euh... Ouais, puis plus j'y pense, plus je me dis que le contrat de CM Punk, c'est un peu un contrat à la Goldberg de genre. Tu vas faire 4 5 matchs dans ton année, mais le reste, tu vas être plus genre... Comment à Rampage? Ouais, c'est ce que je pense. Plus des apparitions, euh, des signatures d'autographes, des photos. Euh, on se souviendra qu'au dernier dynamite, euh, CM Punk a offert à un fans dans la foule une paire de Nikes d'une valeur de plus de 1000 US à un fans dans la... une belle paire de Nike rouge. Avez-vous remarqué, il y a une affaire... Eh, CM Punk, il a juste un Rampage, il pas à dynamite, ma semble. Euh, ben, il, y a eu horlons, euh, ça, il fait toujours acte de présence aux événements de la EEW. Ouais, ouais, mais oui. il ne lutte pas vraiment. Comme commentateur ou comme même. Mais... J'ai l'impression qu'ils attendent. C'est une... stratégique là, leur affaire. Ils attendent de voir ce que la WWE vont placer comme pion pour ensuite de ça placer leur façon différente de euh, leur stratégie en place. Puis euh, j'ouvre une parenthèse, mais récemment, je sais pas si tu as vu ça, Benoît, mais Tony Khan a annoncé, a mis une, euh, un article concernant la compétition WWE et euh, on l'a mis sur notre, euh, ouais, notre ben page ouais, Facebook. Ouais. On voit clairement qu'en ce moment, la AEW dérange la WWE. Ouais, Donc, ouais. c'est certain que Vince McMahon ne peut pas se mettre les deux mains dans les poches, comme Orange Cassidy, avec sa fédération de lutte. C'est impossible. La AEW dérange. Ils ont toutes les meilleures en ce moment. Ils ont fait un draft, là, la WWE, et c'est de la merde. Ouais, mais là, il faut que ça change de division aussi, là, il les... A... Ils n'ont pas le choix de faire changer de division, il, ça. moi les puis il moi les faces. C'est fou, il n'y a plus... Il y a plus de... Wow! Tu regardes Ra, là... Il n'y a plus d'Hogan, il n'y a plus d'Austin, ça, c'est sûr. Les faces de Raw, c'est qui, les faces de Raw? Owens. Ouais. Oh, Owens est en à Raw, ouais. Oui, il n'y a, plus... a plus de... Je te dis, là, John Cena... Mais ça, il faut... ne faut pas oublier que ce fameux draft-là... Ça rentre en effectif le lendemain de Crown Jewel. Il me semble c'est ça que, que j'ai cru entendre. Mais Kevin Owens était à Raw cette semaine. Ah, oh, ouais. que balou. fait que c'est déjà enclenché la patente. Ça me j'ai entendu dire que c'était après Crown Jewel. Ouais. Parce qu'il est venu euh, cette semaine, il a fait un stunner à... au petit Chinois là, que Kate Lee a ramassé pendant euh, un autre événement de Raw. Bref. Revenons à nos moutons. Ok, nous allons enchaîner maintenant le, le dernier sujet, bien sûr. C'est le AEW Grand Slam qui se déroulait à Rampage le 24 septembre dernier. Un spécial deux heures, mesdames et messieurs. T'en as pensé que c'est le même. Vraiment... Euh, ouais, CM Punk euh, battu Powerhouse Hobbs. Ouais, le petit fuck-top de Rick and Runner du troisième corps, j'ai trouvé ça ordinaire, là. Fait que c'est pour ça que as mis un 7 sur 10 le même chou pour le combat. Ouais, j'aurais pu mettre bien plus, mais en l'extus. Tout... Ouais, c'est sûr. Tu sais, tout petit moi était. T'es à AEW, la fédération concurrente de la WWE, comme je l'ai mentionné. T'es pas supposé manquer. Un... T'es supposé de savoir comment tomber quand tu manges un American Runner de la 3 en tout pis mouille. C'est ça. Je suis découragé. Honnêtement, là, ça me fait capoter. Mais bon. Le deuxième combat. Super Click. Euh... Ouais, Super click, ça le dit. La Click Adam de. Adam les... Clone. Ouais, la clique. Euh... Adam Clone. Hein? Adam Cole. <rire> les, young Adam Box. Cole. les Young Bucks. Les Young Bucks. Euh, ils ont battu christian et le jurassic express mais ton macro a d'un et les young books ça perd pas souvent Mais ben c'est un Christy bon match, j'ai mis 9.5. ouais je nomme pas de nom je suis sûr que ça reconnaisse les hosties man of the year, scorpio sky et ethan page euh, ils ont battu chris jericho et jake Hager. Un beau solide, beau spot. Un beau combo. Un hein. beau 8 sur 10. Non, ouais, ouais, ça. Ensuite de ça, il y a eu les Lucha Bros. Qui étaient avec Santana et Ortiz. Qui ont battu R.D. Family. Euh, and the Butcher and the Blade. Euh, très bel eau de voltige, beau spot. Un beau 8.5 sur 10. Yes. Ensuite, Penelope Ford qui a battu Anna Un peu court, mais fin original avec le point américain de Ford. Ouais, ça, comme fait, un point bien américain à Regal, puis il y a 50 points en face. Ben ouais, on voyait ça souvent euh, du côté euh, masculin, mais féminin, je crois que ça n'avait pas été fait. Oh, euh, ça, euh, donc euh, c'était original, fait que c'est très cool. Et puis ça s'est terminé avec un match quand même intéressant, euh, selon notre critère d'évaluation à 7.5 sur 10. C'était un match par équipe entre John Moxley et Eddie Kingston qui ont battu Suzuki. Et, et Lance euh, Archer. Archer, Steve, genre c'était Steve ouais. ben, un, un match japonais tout le temps Steve. Ouais, hein. ouais, ouais. Puis euh, faut pas oublier l'intervention de à la fin, c'était très bien. Ouais, j'ai cool. adoré. Homicide là, ben ouais, ben j'espère oui. qu'ils vont le signer pour longtemps. Ouais, fait que euh, j'espère qu'on va avoir des belles surprises pour les prochaines semaines, mais honnêtement, euh, je sens que ça, devait, ça risque d'être fort intéressant. En parlant de surprise, je me suis abonné à Crate, euh, Crate, Crate Box là, euh, Crate. Sur le... Crate. Ok. Euh, les Crate Box que oh, sur reçois à toutes les trous en moi sur le site de la EW. Donc, je vais recevoir la semaine prochaine mon, euh, mes deux chandelles de la EW. Ben, J'ai euh, hein? bien hâte de, de vous parler de tout ça. Puis euh, voilà, c'est ici que se termine notre émission euh, spéciale. Ben, pas l'émission spéciale, mais c'est une mission qui va se faire ouais, consacrée à la lutte professionnelle. Sur, on peut le dire, c'est consacré sur la lutte professionnelle. Nos opinions et impressions. c'est et puis j'espère que vous avez apprécié. C'est un rendez-vous pour une prochaine émission. Mon nom était Jonathan Drapeau. J'étais avec Benoît Laferrière. Et on vous invite à vous abonner sur nos réseaux sociaux. Continuez en grand nombre. Et on se retrouve pour un prochain Wrestle Rock Podcast. Alors soyez-y, l'action ne manquera pas. Au revoir.